Le projet Saint-Denis-Pléiel, c'est un projet qui est porté depuis longtemps par la collectivité de Saint-Denis et par Pleine-Commune. On tourne autour de 300 000 mètres carrés de, de surface, de plancher. Il y aura vraisemblablement à peu près 60% de surface dédiée aux activités économiques, que ce soit bureaux ou activités de toutes sortes. Et puis le reste, 20% de, de logements et 20% de d'équipements euh, euh, publics, euh, privés, euh, qui viendront compléter euh, ce, ce, ce programme. Euh, on a eu euh, récemment euh, un lauréat qui a remporté euh, la consultation de, de Monton la métropole parce qu'ils ont eu des idées euh, pertinentes de pouvoir s'inscrire complètement dans le projet Pléiel, en apportant euh, non seulement une réponse architecturale extrêmement intéressante, euh, des, des montages pertinents pour prendre en compte euh, le franchissement euh, urbain Pléiel qui passe au-dessus des voies ferrées et de, de complètement insérer euh, la gare dans leur, euh, dans leur projet. Les parties en présence que ce soit la Société du Grand Paris, que ce soit Pleine-Commune, que ce soit la SNCF, travaille dans un mode extrêmement collaboratif pour que tout ça soit au rendez-vous. Déjà, les lignes de transport en 2024 et puis que l'opération d'aménagement puisse être lancée de façon à ce qu'elle accompagne au mieux l'arrivée de, de cette gare du Grand Paris. Tous les projets que ce soit les projets de transport ou les projets d'aménagement qui étaient en chemin, qui étaient en cours, ça leur donne un point d'arrivée qui est extrêmement porteur. Non seulement il y a les engagements que les JO doivent être livrés en temps et en heure, mais ça permet notamment aux lignes de transport d'être au rendez-vous puisqu'elles étaient versées au dossier de la candidature et elles se doivent d'être au rendez-vous. Ça permet de mobiliser toutes les énergies, toutes les forces pour qu'on soit dans le timing imposé par les JO. Alors bien sûr ça n'amène pas forcément toute l'opération Pléiel à être réalisée pour 2024. Euh, je ne parle pas du village olympique, lui, qui doit l'être de toute façon, mais ça, ça donne un, un effet d'accélérateur accéléra, formidable pour que au moins en 2024, avec l'arrivée des lignes de transport, une bonne partie de, de, de, du quartier ait déjà émergé.